Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous portez bien. Alors c'est une KBB en Bush junior, nous sommes dans notre section euh, astuces. Donc la section astuces, n'oubliez pas, je fais cela toujours pour aider les étudiants. Donc il y a une partie e-bourse, il y a une partie astuces, comment faire pour certains soucis que l'on rencontre voilà, au quotidien. Déjà, voilà, il y a une astuce. Donc, avec WhatsApp, on est souvent confronté donc euh, à ce problème-là. Lorsqu'on est à l'école et que on veut fouiller une information sur internet, voilà, sans regarder notre euh, application donc nos messages WhatsApp. Alors, lorsque nous nous connectons à Internet directement, voilà, notre WhatsApp se connecte et nous recevons des messages et voilà, ça nous distrait. Nous ne pouvons plus aller donc chercher l'information. Nous sommes obligés d'aller écrire sur WhatsApp. Alors, ce problème-là, même euh, par exemple, pour un chrétien qui lit la Bible à la maison, dans son téléphone, ça peut aussi être euh, la même chose. Donc, tu veux lire la Bible, alors tu es connecté, tu vas aller chercher. Donc, euh, on va dire quoi? inverser dans la Bible en ligne et tu vas voir WhatsApp va réagir parce que voilà tu es connecté. Alors il y a une astuce simplement pour éviter cela. Voilà il y a une astuce pour éviter cela. Qu'est-ce qui se passe Vous devez, vous devez. Donc aller dans vos paramètres. Ici je veux le faire avec un iPhone. Euh, donc vous avez un Android, il y a toujours euh, donc les options. Euh, paramètres donc je suis ici sur mon iphone hein, vous voyez bien je suis ici sur mon option iphone donc vous allez my dans land, vos paramètres ici people. vous my irez history. dans vos paramètres vous entrez dans les paramètres donc vous êtes entré dans les paramètres alors vous allez dans l'application whatsapp vous voyez ici alors dans l'application whatsapp vous avez les données sans fil vous entrez dans les données sans fil alors vous voyez ici données sans fil, vous avez euh, le W, le WINA, donc Wi-Fi, vous avez ici données cellulaires et en haut vous avez non. Donc si vous désactivez ici votre euh, Wi-Fi et vos données cellulaires pour l'application WhatsApp, donc elle ne concernera plus l'application WhatsApp et là vous pourrez entrer dans WhatsApp. Vous voyez bien qu'on a écrit en haut ici données désactivées et même si vous entrez, la connexion est en recherche. Donc là, facilement, vous pouvez aller sur Internet. Voilà, faire votre recherche sans être perturbé par un WhatsApp ou bien un autre, un message donc qui vient d'un ami ou... Donc, c'est un peu cela. Donc, voici cette astuce. J'espère que cela vous aidera. Et puis, prochainement, voilà, nous verrons sûrement d'autres choses qui pourront nous aider encore pour, voilà, mieux à nous outiller. Portez-vous bien, donc. C'est Calvin Junior. À la prochaine.